Bonjour à tous, je suis Amandine Carté, animatrice multimédia pour l'Espace cyber de charlieu Belmont communauté Et aujourd'hui, je me propose de vous expliquer comment utiliser une application qui vous permette de découvrir le nom des plantes. Imaginez un peu, vous êtes en balade, la nature est belle, vous vous promenez et tout simplement, vous tombez sur des arbres ou bien des plantes. Et vous vous dites, mais tiens je ne connais pas cette variété-là. Du coup, il vous suffit simplement de prendre votre plante en photo avec l'application que je vais vous citer juste après. En passant par votre Play Store, vous cliquez sur l'application. Dans la barre de recherche de votre Play Store, vous tapez... Plannet P L A N T N -t. La première application qui apparaît est la bonne PlanNet. Vous appuyez sur le bouton installer et l'application se chargera sur votre téléphone. Une fois l'application PlanNet installée sur votre téléphone, ouvrez l'application en cliquant dessus. L'accueil vous permet de découvrir des plantes. Vous pouvez regarder les photos, cliquer sur les détails. L'option qui va nous intéresser est l'appareil photo situé sur la ligne du bas de votre écran. Cliquez sur l'appareil photo. Autorisez l'application à accéder à la position de votre appareil. Choisissez une nouvelle observation par le biais de votre appareil photo inclus à votre appareil, donc caméra. Autorisez PlanNet à accéder aux photos et fichiers de votre appareil. Et également à accéder à l'appareil photo pour prendre des photos et des vidéos. Nous revoilà face à notre plante. Il me suffit de faire une photo, de la valider en haut à droite de mon écran. Planet va me demander quel est le type de photo que j'ai pris. S'agit-il d'une feuille, d'une fleur, d'un fruit, d'une écorce ou d'une plante entière Ici, je vais choisir la fleur. La recherche est en cours, me voilà avec plusieurs réponses, l'œillet barbu, l'œillet de Chine. Si je suis d'accord avec les propositions qui me sont faites, il me suffit de valider et valider encore. Planète peut rechercher la plante devant laquelle vous vous trouvez en direct, si vous êtes connecté grâce à la 3G, à la 4G, bientôt à la 5G. Si vous n'avez pas les données mobiles d'activer et qu'il ne vous est pas possible d'avoir Internet avec vous, prenez simplement une photo et lorsque vous allez taper « Nouvelle observation », il ne vous faudra pas choisir « Caméra » mais « Galerie » pour aller piocher la photo dans votre galerie personnelle.